Après un enroulement effectué dans une maison close Quoi Qu'est-ce qu'il dit ce con Non mais il a vu ça où lui Après un enroulement effectué dans une taverne ah. Où l'on pratique le stupre et la luxure ah. Ah. Eh ben, C'est pas mieux hein. Le groupe formé de briques et de brocs et de bras cassés Commençait sa randonnée acidulée. Allons-y messieurs Oui. Le regard perçant et la truffe au vent Rondral prit donc fièrement les devants. Euh... Avant de se rappeler qu'être devant pouvait être dangereux. Zarakai mmh? Cela t'ennuierait-il de bien vouloir ouvrir la marche parce que. <rire> enfin, je, je, je. trouve que. Ok, ok, Mandal, j'ai compris. Mmh. Hein, tu préfères que le tank passe devant, hein mmh? ah, Mais non, mais pas du tout, hein. Mmh? Disons que je ne voudrais pas te cacher la vue. <rire> bon, euh, Rondral Oui. Quel est l'itinéraire Eh bien, tout est sur mon parchemin magique. Ah. Tout d'abord, nous devons traverser la forêt des Éventrés oh. avant de découvrir le fleuve des glaires tièdes, oh. puis nous explorerons la grotte de l'herpès écorché, oh. nous marcherons sur la colline des mille gangrènes, oh. nous escaladerons avec fierté le mont Mucus, oh. et à son sommet, nous entrerons dans un souterrain dénommé le gouffre de... Ah c'est marrant, ce nom Appelé aussi le trou de la merdaille. Mais qu'est-ce donc, tous ces noms Si nous étions en terre chaotique, je comprendrais ces appellations. Mais là, c'est étrange. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être des appellations elfiques. Ça donne pas envie de rigoler. Il y en a un qui ne sera pas dépaysé par un périple aussi écœurant. dit L'Oriel, en posant son regard méprisant et hautain sur Zargaï. Un barde peut-il encore chanter avec un bout de tête en moins En tout cas, mieux qu'un nain qui aurait son garde-manger coincé dans sa barbe. Ah ouais Et ouais. Si tu souhaites chanter, hein je peux t'accompagner avec mon marteau. C'est ton instrument de musique, c'est ça Et ouais. Ah ouais. Avec lui, quand je tape sur une cloche, ça sonne le glas de la connerie. Je doute que tes facultés de résonance hmm? puissent suffire à éradiquer celle-ci. Ah ouais Et ouais. Ta résonance à toi, j'ai bien envie de la tester, hein. Je vais te faire monter dans les octaves à grands coups de marteau. On voit bien, pauvre nain, que tu n'y connais rien. Ah ouais Et oui. En tant qu'instrumentiste, tu n'as pas d'avenir. Je suis sûr que la danse pourrait te convenir. Ah ouais Et ouais. Hmm? Tu connais la dance dance Qu'est-ce que c'est, cette connerie, encore mais, mais, mais je danse, je danse. Je... Toi, le gros danse dans sa fonte à péter le temps du badinage n'est plus. Veuillez cesser incessamment vos sottises insensées. Wow, quelle belle allitération en S, Zirman. Merci. Ça, mon petit, c'est deux ans d'école de magie pour apprendre à bien prononcer les S. Ah oui. Eh oui. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi sèches S, 16 chaise, sèche ou sèze, sèche, chaise C'est en séché sagement, ce sensé chassé. Mais vous allez les arrêter, vos Il est l'heure de partir. Deux heures après, à l'orille de la forêt des éventrées, entrons dans les bois. Oh, oh, c'est une forêt bien sombre. C'est quoi ce bruit? Bah, une grenouille? Ah, oui. Ou alors, c'est une poule, mais qui est bien malade quand même. <rire> et, et ça, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un petit pinson qui nous indique par sa chanson Dégagez un truc où je vous fiente dessus. Quoi ah oui, bravo, c'est l'exacte traduction en plus. Je viens de faire un 01 en zoologie. Bonus XP. C'est la classe, quoi. <rire> Stop Vous entendez oui. Mais c'est quoi Oh, mais ce n'est que Nilobat Agilis. Quoi Non mais hé mais... T'es jamais sorti de ta cambrousse, toi, eh? Hein. Bah, chez moi, dans les terres chaotiques, il oh. n'y a pas trop de bestioles, en fait. Ou oh, quoi? C'est quoi cette blague? C'est une déplaisante oh. plaisanterie, oh. j'espère. On s'est je ah. bon, fait enrôler par un type qui vient des terres chaotiques. Non, non, c'était une boutade, voyons. Oh, mon oh, mon <rire> je m'apprêtais à te dépioter la rognage à grand coup de marteau. <rire> et et, et le... <rire> oh, moi qui ai failli t'allumer comme une vulgaire torche. <rire> <rire> <rire> Alors, ah oui, et un coup de lame castrateur est si vite arrivé <rire> Oh putain Stop Écoutez Mais eh ben quoi Quoi, quoi Cachons-nous Mais Cachons et enfin, Inoriel, Quoi tu as chanté, mon beau paladin illumine mon chemin. Oui Ce chant n'est-il pas censé nous protéger de toute mauvaise rencontre Oui, à condition de le chanter toutes les deux heures. Et alors Bah, ça fait un peu plus de deux heures et je ne l'ai pas chanté. Quoi ah, mais c'est trop naze Pour une fois, qu'un elfe pouvait être utile Libère, non. Non. Quelle mauvaise foi Avoue qu'il y a du laisser-aller et Noriel. Oh, ça va En plus, euh, j'aime pas le chanter, ce truc. Bah, pourquoi bah, euh, Pas de rencontre, pas de bois d'XP, pas de machin à piller. Ah, pas faux. Et, oh, je, je, cool, je crois avoir cool. entendu. Allez, allez. L Appel au secours, peut-être. Oh, je parle à la rescousse! Mais. Tata yo-yo! Mais il est frappé, ce mort! <rire> ça, c'est clair. D'habitude, on crie Taillot, taillot, pour charger. <rire> il me semble, en effet. <rire> mais quel. Pofne. Oui, bon, ça, euh, à la rigueur, hein. Hein Mais pourquoi fonce-t-il aveuglément envers un danger qu'il n'a pas pu estimer? C'est notre méthode. Quoi? J'y vais aussi. Non, sire! Par roule. Non, mais. Ça va chauffer! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à foncer comme ça, là? L'effet ras bol peut-être? Déjà? Non, mais bon, va falloir qu'on les suive. C'est pas de gaieté de cœur. Ah non, moi, je reste là. T'as raison. Mm -hmm. Comme ça, Zéhir, Zara et moi, on aura plus de points d'expérience à se partager après mmh, combat. Hein, ouais, ouais, ouais, c'est vrai, bon d'accord, mais je suis qu'en niveau 1, moi. Ah, oh, zume, allez, zou. Ok, bordel, je viens. Par le son de ma et le fil de mon épée. Yaha Hé, hey, mais attendez-moi, mais tu. Je... Oh, dans une clairière, un petit personnage terrifié est entouré par 15 orques, sales, écœurants, visqueux, répugnants. des orques, quoi. Ah, bah oui, oui, oui, effectivement. Le mot orque, ça suffit à lui-même. Comme au oh nom Quoi hein? Hein? Ah, au secours, au secours, à l'aide, à l'aide. Et une féroce bataille s'engagea. <rires> Aidez-moi, je m'occupe de ces trois-là. Je m'occupe de ces cinq à droite. <rires> <Et> <rires> soit... <Et> soit... <rires> Ah, vous allez déguster. Oh, que votre venue soit béni. Oh, mmh. Salamandre de feu. Attaquez ces orques. En de moi. le Quelle efficacité. 112 mètres Faut savoir le bien les orques Surtout le sans la terre oh, Petit petit petit petit Oh les brutes Ah Celui-ci n'est pas tout à fait mort Salut à toi Je viens t'aider à crever <rire> Il s'enfuit Bande de crapiures <rire> de ben je ne pensais pas que combattre 15 orques serait aussi bruyant. Ben, le mec qui s'occupe des effets spéciaux a eu la main lourde, en fait. Ah, euh, oui. Mais pas autant que vous, bande de bourrin <rire> ah, là, là. Ah, En tout ah, cas, ah, c'était un très bon échauffement. Voyons voir s'il n'y a pas quelques babioles à récupérer sur ces chairs mortes. Ah ouais, bonne idée, ça Oh merci, merci, merci. Vous m'avez sauvé d'un sombre trépas. Mais de rien. Merci. Ça te fera, voyons, 10 plus 3 plus 5 plus 2, j'arrondis, 30 pièces de bronze par personne pour le sauvetage. Comment Oh mais paye au moins le MNS pour le sauvetage. Le, le, le quoi Le MNS. Quoi qu'est-ce -qu -qu Maître Nain sauveur Autrement dit. Il plaisante. Oh, mais non. Ah, bah bon, alors Il a euh, rien sur les cadavres. C'est à désespérer. Mmh, mmh. Ouais. Ah, salut toi. Ah, ouais, te salue. Comment t'appelles-tu Eh bien, je laisse au narrateur le soin de m'introduire. Hein euh, auprès de vous. Tu peux te gratter. Ah, bah bon, alors. Eh bien, je me nomme Trichelieu. Ah, euh, oui. Non. Et vu mon habit monacal, vous aurez compris que je suis un clair. Voleur, violeur, pilleur, mais ça, il préfère oui. ne pas s'en vanter. Il va bah, des rétros, c'est absolument faux. Je suis un humble clerc au service du culte de Travia. Travia Oui. C'est quoi ça Un peu de respect pour ma déesse vénérée. C'est une déesse Mais oui, enfin. Ah, et quel est son domaine de prédilection Le foyer. Quoi Le foyer Oui. Tu veux dire le feu oui, non. Mais on a déjà Zéir pour tout cramer. Je ne crois pas que. Eh oh, deux types qui crament tout dans un oui. même groupe. Ça fait un peu crameur contre crameur, ça. <rire> <rire> oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'en ai là. Moi non plus. Mais non, du foyer comme un foyer, voyons. Eh bien, quoi Le foyer, la famille, la femme, le mari, ce que doit faire la femme à son mari, avec son mari. Quoi, quoi, quoi C'est le culte de Travia, bande d'un culte. Mmh. Des tâches ménagères accomplies avec dévotion, mmh. des règles respectant le repos du guerrier et le repas du guerrier. <rire> c'est complètement con comme culte, ça. <rire> Mais c'est un culte très vénérable. Oh non mais c'est ridicule. Quoi Je ne vois pas en quoi tu pourrais te rendre utile. Mais je ne vous permets pas, je suis tout à fait valable. Ah, vraiment Ben oui, enfin sûrement. Bon, ok, alors, saurais-tu soigner nos mots Qui est-ce Comment ça, qui est-ce Eh bien, qui est nos mots Attends, attends, attends. Nos mots, ce n'est pas un nom. Je me doute bien, ce doit être un pseudo. Mais non. Tendance, tendancieux qui plus est, hein Nos mots, <rire> c'est nos bobos, quoi. Ah, il a un autre surnom. Mais non, bordel Bordel Oh, c'est du à porter, Moi, j'avais un ami, qu'on Paul Un mâle, des mots euh, comme un... je, je vois pas, là. Un aïe, des os. C'est une histoire d'eau. Non, non. Mmh. Comme des blessures, fêlures, brisures, brûlures, des trucs que tu vas subir si tu ne comprends rien. Ah, bien sûr, bien sûr, puisque je suis un clerc, Je soigne tous les mots. Ah, hein, il oui. a compris. Ah oh, bon Saurais-tu nous bénir avant un combat Eh oui, eh oui, même après, si vous le souhaitez. Et bénir nos ennemis à coups de masse, tu sais faire Ah oh, oui, à coups de matrique, de matraque, si besoin. Et masser oui. mes orteils à un combat. et écrire, lire et parler plusieurs langues. Oui, Ok, okay, okay, okay, okay c'est bon. Alors, tu es libre pour une quête Oui. Bah, alors, tu rappliques. Ok, mais t'es malade Bah, quoi On ne sait rien de ce type, et tu l'embauches comme ça, au beautés mmh, Mais non Sans vérifier ses antécédents et sans visite chez l'envétoie Sarmenté Bah, bah t'es fou Mais je suis un spécialiste à des kites. Mmh. Je vois, lorsque j'officiais dans mon temple, j'avais la corbeille la plus garnie. Quoi ah. Rondral, tu es sûr de vouloir enrôler ce truc Bah, mmh. il fallait bien reprendre dans le groupe l'esprit de la barbare morte mmh. précédemment. mais mmh. réincarnée en trichelieu. Ah ouais Ah ouais Comment ça, ah ouais Mais si, voyons Qu'est-ce que c'est que cette histoire de réincarnation à la con Chut Quoi chut C'est quoi cette campafouillade encore Gertrude, Trichelieu... Hein Oui, alors Trichelieu, Gertrude... Quoi Ils couchaient ensemble Non, non, non. Bon, mais, mais, mais suis un peu J'essaye, mais je lis pas voici, moi hein. Gertrude, alias Trichelieu... Alias Trichelieu... Ah Ah ah, Alumbo. Ça y est, il a compris Eh ben, c'est nouveau, ça Qui okay. Elle en a perdu du volume, la barbare Non, <rire> mais de quoi parlez-vous Remarque et. Avec toute la barbaque qu'avait bouffé l'ours restez plus grand chose pour faire autre chose que ça C'est de l'humour nanique Non, on dit manesque oh, tiens, Ça sonne moins bien pourtant Bon, en route pour notre quête Mais au fait, c'est quoi la quête C'est une quête hein C'est une quête Il y aura sans doute un voyage initiatique C'est un cheminement vers un but hein et, et le but de cette quête alors être... bon, il, il y a un souterrain. Ah oui. Il nous faut donc explorer. Euh, euh, ah bah ben bon. la première écoute, ça m'avait semblé un peu léger, mais bon. Quel -qu -qu est le nom de la quête C'est pas le nom qui est important. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de nom. Si, euh, la quête sans nom. Quoi Ça sonne bien, non Bah non, mais bon, allons, fonçons. Ah, Allons-y, messieurs. Après avoir enrôlé de façon très roleplay, ah oui, vraiment. <rire> Ce nouveau personnage, dénommé Trichelier... Je suis un Claire Les aventuriers prirent la direction du fleuve des claires tièdes. Euh, le, le quoi